Salut les propriétaires immobiliers qui doivent vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. Dans cette vidéo, je donne suite à la vidéo précédente, c'est-à-dire que je vous avais expliqué qu'est-ce que c'était vraiment un point négatif. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour pouvoir contrer ces véritables points négatifs. Allez, je vous dis à tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir... Bah, minimiser les choses, si je puis dire, lorsqu'on a un véritable point négatif comme un couloir aérien au-dessus de la maison, des trains qui passent à côté, euh, une nationale, euh, un, des chiens qui aboient à côté de chez vous constamment. Euh, ce genre de choses fera que là on peut dire j'ai un point négatif. J'ai vraiment un, un critère qui vient euh, déranger. Et ça malheureusement, c'est dans l'environnement et vous ne pouvez pas euh, modifier ces choses-là. Donc, il va falloir faire avec. Et donc, comment on fait avec Parce que ce n'est pas, pas toujours évident. Et euh, moi, moi, je l'ai vécu hein, avec euh, la maison de, de, sur l'île de France que je vendais, ma maison, où moi, j'avais un couloir aérien. Et en plus, euh, dans une ville qui avait, depuis, on va dire, une dizaine d'affaires, il y a dix ans de cela, une mauvaise image. Et cette mauvaise image, ben voilà, lui, lui est restée. Donc, du coup, les gens. Lorsqu'ils voyaient euh, la présentation de la maison, ils euh, bah, trouvaient ça extraordinaire, j'avais vraiment beaucoup de contacts. Euh, pour vous dire, j'avais eu en, en même pas 48 heures, une, plus d'une vingtaine de contacts, 4, vi 4 visites programmées, les gens au téléphone, euh, bah, ils étaient dithyrambiques sur la maison et puis dès qu'ils étudiaient la ville avant de venir, euh, bah, c'était non, euh, voilà. Parce que l'environnement faisait qu'ils euh, ne voulaient même pas se déplacer pour venir voir. Euh, tout ce qui était écrit sur internet euh, bah, les décourager par contre j'en avais eu deux qui avaient persisté sauf que eux, quand ils sont venus bah, malheureusement il y a eu euh, le couloir aérien n'était pas un couloir en atterrissage mais en décollage alors quand le 747 y passait, c'était une catastrophe donc quand vous vivez ça franchement, vous vous dites ok, là j'ai un vrai point négatif donc comment je peux faire pour contrer ça euh, bien tout simplement il faut que vous fassiez votre prospection euh, par rapport au lieu euh, géographique où vous êtes, parce que si vous amenez quelqu'un de l'extérieur et que lui n'a pas l'habitude de, de, de l'environnement euh, gênant, du coup, vous avez très peu de chances qu'il vous fasse euh, l'acquisition du bien immobilier. Par contre, si vous arrivez à obtenir quelqu'un qui connaît déjà le coin, qui sait très bien hein, qu'il y a ces trains qui passent ou qu'il y a euh, euh, le couloir aérien, tout cela, ou la nationale, tout cela, pour lui, c'est OK, c'est déjà euh, accepté. Il en fait son affaire de cela. Et c'est pour ça que, moi, par exemple, pour la vente de mon bien immobilier, je sais très bien que le seul moyen, c'était de pouvoir euh, contacter des gens de la ville qui ont déjà l'habitude de cet environnement, qui se en sont accoutumés. Et donc, du coup, ben, euh, c'est plus facile de leur vendre la maison. Donc, lorsqu'on a, par exemple, une nationale, c'est sûr que ça aussi, ça fait du bruit. C'est le bruit qui vient faire que les gens n'ont pas envie d'acheter. Donc vous, vous l'avez acheté, il y a bien eu des raisons pour lesquelles vous l'avez acheté. Il faut réussir à trouver des gens qui pourraient retrouver euh, ben, les mêmes intérêts que vous aviez sur euh, l'acquisition du bien immobilier et du coup ben, pouvoir avoir les mêmes arguments à leur présenter. Et l'idéal aussi, c'est quand même de voir s'il n'y a pas des propriétaires immobiliers qui sont à proximité de votre bien immobilier qui seraient intéressés de pouvoir euh, acquérir votre bien immobilier. Ce qui est sûr, c'est que si votre bien immobilier était ailleurs, ils vendraient peut-être plus cher, ça c'est certain. Mais écoutez, voyez la balance. Qu'est-ce qui est plus important pour vous de maintenir euh, l'entretien de ce bien immobilier que sur le plan financier, qui est peut-être même euh, très difficile pour vous, c'est pour ça que vous, euh, que vous vendez, et de vous dire « bon bah ok, euh, entre parenthèses, je vais me débarrasser du bien immobilier dès que je trouve quelqu'un euh, qui veut bien l'acquérir, si ça me permet de couvrir au moins mes frais, euh, frais bancaires du, du reste euh, tendu, si vous avez un peu de dette, je ne sais pas comment vous, vous prévoyez euh, euh, de, de, comment de, de gérer tout cela, mais pour moi, lorsqu'on se retrouve quand même à devoir vendre un bien immobilier dans un environnement qui n'est pas facile, je peux vous dire que... La, la meilleure des stratégies, c'est de solliciter l'environnement euh, à proximité de. de enfin, les, les gens à proximité de, de votre bien immobilier parce qu'ils connaissent l'environnement et peut-être qu'ils ont envie d'acheter plus grand ou qu'ils recherchent plus petit. Je ne sais pas ce que vous avez à vendre, mais en attendant, c'est l'une des meilleures stratégies pour le faire. Sinon, si la location elle est possible dans votre coin, peut-être aussi euh, aller dans une direction de le mettre en location. Je ne sais pas. Là, c'est c'est cas par cas, je ne peux, peux pas vous aider comme ça il faudrait que vous me contactiez et là, dans ces cas-là je pourrais voir avec vous pour vous donner mes premiers conseils parce que sachez que j'offre à tous mes contacts la possibilité de me joindre et de bénéficier de 30 minutes avec moi euh, et on regarde ensemble votre vente et puis vous savez à deux, à deux cerveaux on, on fait du meilleur travail que tout seul surtout si ça fait des mois voire des années que vous n'arrivez pas à vendre euh, si vous n'avez pas encore fait aussi pour vous aider euh, comment euh, l'inscription qui se trouve sur mon... Euh, alors là regardez ce qui se passe, je ne sais pas si vous allez le voir ah dommage j'ai un petit... Euh, ah il monte à l'arbre j'ai un, un écureuil magnifique euh, qui vient de passer avec sa noisette dans, dans, les, mains, euh, dans les mains dans, dans la bouche c'était vraiment, euh, excusez-moi d'interrompre la vidéo, mais c'était vraiment une scène de vie euh, super agréable. Donc du coup, euh, je reprends. Donc si vous n'avez pas euh, fait encore l'acquisition de ma formation gratuite, que je mets à disposition sur Donc, réussir son Donc réussir-son-immobilier.fr, faites-le tout de suite parce que cette formation gratuite va vous permettre de relancer et redynamiser votre vente immobilière. Elle est constituée de cinq vidéos dont la première vidéo, je vous donne trois actions à mettre en place tout de suite et les quatre prochaines, c'est surtout pour vous aider à mettre en place une stratégie pour redynamiser votre vente et puis de créer votre page de promotion de vente immobilière parce que c'est vraiment un outil indispensable, c'est le pilier de votre stratégie. Euh, si vous ne l'avez pas, il va falloir aussi le mettre en place. Alors, soyez des vendeurs immobiliers, des propriétaires immobiliers qui sont stratégiques et en action, dans l'action, pour vendre leurs biens immobiliers. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite Et là, que mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation, de remonter alors vraiment, je voudrais faire mon tour de te remercier. Tu désacralises avant dans la raison, c'est quand même quelque chose qui est très pesant, on parle de gros budgets. Euh, et même moi, j'arrive à le prendre comme un jeu. Non mais c'est une performance. Je lui ai fait confiance et aujourd'hui, il m'a prouvé que j'ai eu raison. Donc voilà, merci encore une fois Frédéric.